Alors bonjour, je m'appelle Jurimeh Laurinay, j'ai 18 ans, bientôt 19, et euh, je suis lauréate du concours euh, 2022 de Top Model Europe, euh, catégorie mannequin. Donc euh, en fait, à savoir, je me suis présentée parce que j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours aimé le petit côté atypique, l'originalité, la différence, et c'est vraiment ce qui m'a directement attirée. J'ai été soutenue par ma famille, et c'est vraiment un point très essentiel que j'ai envie d'aborder dès, le, dès, le, dès les premiers instants. Le staff aussi, vraiment, ils ont été bienveillants, beaucoup de bonté et ils ont su vraiment être derrière nous comme il le faut. Donc, je le répète encore, toutes les personnes qui ont peur, toutes les personnes qui, qui, qui sont stressées, qui ne peuvent pas gérer, allez-y, foncez. Vous n'avez strictement rien à perdre et encore plus à gagner. Alors, euh, donc, en ayant gagné le, le concours, c'était vraiment gratifiant et satisfaisant. Ça m'a fait vraiment énormément de bien, parce que du haut de mes 18 ans, bientôt 19 ans, j'ai réalisé mon rêve. Et c'est vraiment ce que je retiens. Euh, la partie du concours que j'ai beaucoup retenue, bon, bien évidemment, les petits moments passés entre nous, c'est vrai. Mais vraiment, euh, le souvenir qui, qui, euh, que je rêve le soir, en fait, c'est vraiment euh, le fait que Charlie, le créateur Charlie, m'a dit le relais, défile comme tu défile, séduit, sourit, regarde, et c'est très important, voilà. Donc pour ma perspective d'avenir, eh bien ben, déjà je pars en France pour faire des études de sociologie, mais euh, et à côté, même pas à côté, mais c'est même, même le premier plan, même. Je vais faire du mannequinat, et je veux vraiment briller dedans, donc je vais me donner à fond, je suis motivée, j'ai la j'ai tout, tout, tout et tout, voilà. <rire> et il faut avoir tout, voilà, très important, voilà. Alors bonsoir, je m'appelle Priscilla Adolphe, j'ai 25 ans et euh, j'ai été troisième dans la catégorie modèle photo femme. Alors euh, on a commencé l'aventure il y a un mois, on nous a préparé, là, on nous a préparé euh, pendant, une semaine, pendant deux jours d'abord pour euh, savoir qui va partir à, à, en Belgique. Et ensuite, on est arrivé en, en, en, à Paris, pendant une semaine, on a été préparés en faisant des ateliers euh, pour le catwalk, pour les poses, pour vraiment euh, changer d'expression de, de visage et vraiment parler avec notre corps, la gestuelle, être le plus à l'aise possible devant une caméra, devant un appareil photo. Et du coup, euh, on a aussi eu des ateliers pour la confiance en soi, pour le développement personnel, pour savoir comment on était à l'aise, comment on se sentait, quelle estime de nous on avait, parce que c'est très important. Quand on, est, on fait de la photo, c'est limite euh, comme si on rentre dans un rôle pour, euh, pour euh, incarner le personnage, la tenue du euh, créateur. Et c'est quelque chose qui, euh, auquel euh, j'affectionne beaucoup, car euh, à ce moment-là, on peut vraiment s'épanouir, montrer qui on est vraiment, notre personnalité, être authentique. Donc euh, voilà, c'est pour ça que le domaine de la mode me passionne et que je me suis inscrite au concours. Jusqu'à maintenant, c'est euh, une question d'évolution. À chaque fois, on en apprend. On en apprend un peu plus avec les autres, un peu plus sur nous pour euh, savoir ben, comment poser, comment s'exprimer et euh, de toute façon, c'est un apprentissage qu'on ne va jamais finir parce que nous-mêmes, on ne se connaît pas totalement, de aujourd'hui à demain, quelque chose peut changer. Donc euh, c'est ça le dynamisme Et euh, voilà, il faut vraiment euh, continuer, euh, garder confiance et aller au bout de ses rêves. Donc euh, bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 20 ans et je suis étudiant à Fouillol. Euh, je fais une licence informatique. Et euh, je fais beaucoup de sport à côté de ça, notamment de la boxe à euh, haut niveau. Euh, moi, je, je suis passionné de mode et de photo depuis toujours. Euh, donc, euh, ce concours, en vrai, je m'attendais pas à finir aussi loin. Et c'est vraiment quelque chose d'inouï. C'est quelque chose, surtout, qu'on ne vit pas euh, tous les jours, en fait. Hein, et que peu de personnes, en vrai, vivent. Donc euh, moi, je suis très content et très fier de représenter la Caraïbe, la Guadeloupe euh, en général. Euh, moi, euh, voilà c'est plus qu'une fierté. Euh, voilà Je suis très fier. Catégorie mannequin. Euh, donc euh, du coup, euh, en vrai, j'étais un des plus grands dans ma catégorie. Je fais un m 95 euh, Du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Le fait que je sois aussi métissé. Euh, puisque là-bas, il y a beaucoup de, entre guillemets, euh, métropolitains. Donc euh, voilà, moi, ça, en tout cas, ça m'a démarqué. Euh, et en vrai, il y a énormément de, euh, de concurrence dans, dans cette catégorie-là.